Ah, tu sais quoi Comment ça se passe, gros On a mis les fragments et là ça, ça fait quoi Il fait quoi Il se passe rien Wallah Ah le boss il a spawn Ah c'est ça le boss Qu'est-ce que je peux avoir comme bon loot là-dedans J'espère que je vais pas dépenser quand même des millions pour rien hein? Ok, j'ai tué des, un truc, j'ai eu un. un achievement pour avoir tué un nombre de certains trucs. Il reste le boss. What? Euh. What? Euh. What? Y'a pas eu de drop? You mon drop, uh, Monsieur l'Admin, j'ai des yeux pour rien. Nice. Uh, thank you, Mr. Admin, for no drop. It was very nice. Uh, thank you very much, sir. I appreciate the no drop. I place three eyes, no drop. Nice, Admin. Nice. Thank you very much, Mr. Admin. fragment. Ça marche pas, ça. Hein. On peut pas placer ça. What oh, the fuck? Fa... J'en avais 3, mec! Oh, J'en avais 4! Qu'est-ce qui s'est passé? T'en as un autre? <coughs> Vas-y, je te donne ça. T'es vraiment un type de mec mignon, toi. Allez, on va recommencer, on va en faire un dernier, ok? Ça nous prend des arcaniques trucs comme ça là. ça coûte cher, non wow. On va d'en acheter plus cher au pire, c'est pas grave, L'important, c'est qu'on les aille. On, on fait juste pour le LOL, c'est pas comme si on était pauvres, les gars. Alors, 2 millions, par exemple, on abuse pas non plus, hein. Même à 1 million, il s'achète pas, Et gros. C'est quoi, quoi le problème avec l'HDV aujourd'hui T'as dit que t'en as un autre euh, vas-y, 500k. C'est vraiment un type mec mignon. Il y a un glitch, ouais, je me disais bien. Est-ce qu'on peut acheter ces nouveaux items-là dans le bazar, peut-être Non. On peut one-shot les tickets avec une ice spray. C'est possible, c'est possible. Je suis pas pro-mathématicien ou quoi, ces conneries-là, mais ouais, c'est possible. Oh my god, c'est tellement chiant d'acheter des trucs comme ça, gros. Bon. Vas-y, il y en a deux ici. Nice, quelqu'un les a déjà achetés. Oh, n'examen, on va voir qu'il y a peut-être quelqu'un dans le lobby qui en a, hein. Est-ce qu'il y en a qui en a Allez, pla placez les gars, je ne vais pas mettre les quatre. <smart noise> <smart noise> <smart noise> Allez les gars ça en prend deux, hein. soyez pas des, des petits puceaux là, mettez des trucs, hop hop hop non, je vais laisser essayer d'en acheter d'autres pour l'instant là Pire erreur de ma vie mais bon, yolo Faut préférer ici, c'est quoi comment ça marche là? Bon, en espérant que cette fois-ci ça marche, hein? J'espère que ça bug pas, oh, je la vois plus. Oh, ça fait pas laguer du tout les gars. Les gars, ça lag pas du tout. J'ai tout sous le contrôle les gars. Tout est sous contrôle mes chers collègues. <rire> mon fragment back. Bon, faudrait peut-être commencer à les tuer. Oh, j'en ai tué une! J'en ai tué une autre! Gros, ça me. J'ai un ordinateur quand même à 5000 balles, les gars. J'ai 2 FPS, hein. je dis ça comme ça. Ah, j'ai gagné un anarchie, truc. Ah ça commence à délaguer un peu. Il y a toujours des bugs euh, que tu t'attends pas, même quand tu testes la mise à jour, euh, il y a toujours des bugs qui vont arriver euh, quand il y a un grand nombre de joueurs. C'est toutes les chances dans hein. Minecraft, c'est pas stable du tout comme jeu. J'essaie d'en tuer le plus possible pour augmenter au moins notre collection. Moi je lag plus, c'est juste que je suis pris en place en fait, c'est ça le problème. Vas-y on va faire ça, on augmente notre truc mais bon ça fait chier un peu quand même. On va devoir envoyer euh, euh, au report aux admins. Hein. Je crois qu'ils vont être contents de savoir que ça n'a pas du tout euh, fonctionné leur truc. On va toutes les avoir, les gars. Ça va être dans une heure, on se reprend, les gars. À toutes. Slow computer. Oh. Oh, les gars, ça grand marche. Je crois. Non, j'ai menti les gars. Je m'excuse de vous avoir menti comme ça. En plus avec les trucs, tu peux pas taper les. Ok, je vois. Non, les perrons marchent pas sur ces mobs là. J'ai l'impression. Alors ouais, moi, je monte ma collection. Et ça a commencé à arrêter de lag, là. Non, pas du tout, en fait. What the fuck? Il spawn à l'infini ici que ça respawn, on entendait des trucs de respawn. Qu'on regarde ça, what the fuck? Hey Minicloum, ça va mon ami? Je regarde tous ces bugs. En plus, j'ai perdu masse de thunes en achetant des fragments et que ça fasse ça. Je crois que ça va bugger encore comme l'autre d'avant. J'aurais dû changer de lobby en fait. Essaye de tuer le boss, normalement c'est lui qui spawn. Il y a pas de boss. Ah, s'il est là. Il est focus par lui, on dirait. Still no loot. Still no loot after all this. Still no loot. Uh, pixel, what are you doing?